Livre de la Genèse, chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bercheba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici » et Dieu dit « Je suis le dieu, le dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte car là je te ferai devenir une grande nation. » Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Bercheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils ses filles, et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Erzron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jacquin et Tsochar. Et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Géat, Merari. Fils de Judas, Er, Onan, Shéla, Peretz et Zérak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Erson et Hamul. Fils d'Isacar, Tola, Puva, Job et Shimron, Fils de Zabulon, Zéred, Elan et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padanaram avec sa fille Dinah. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. Fils de Gad, Sijon, Agi, Chuni, Esbon, Eri, Arodi et Aréli, fils d'Azer, Jimna, Gifa, Shivi et Beria, et Zérak, leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et à les à Jacob, en tout seize personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta asnath fille de Potiphera, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béquer, Ashbel, Géra, Naman, Ehi, Roche, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout quatorze personnes. Fils de Dan, Hushim. fils de Nephtali. Jatzel, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout sept personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob, et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?», vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. »